Euh, du coup, on a un truc particulier à faire ici au niveau de l'histoire ou Mais je peux bah, pas. Bah il y avait une histoire chelou de Kenzo fait... là. L'histoire on l'a déjà faite. En... Bah... En, en fait, on l'a déjà faite l'histoire. L'histoire c'était juste pour se libérer. Après il y a d'autres histoires si j'ai bien compris. Alors, je relise l'histoire parce que ça paraît être le point fort du jeu. Alors attends. Et des Konzo à se débarrasser des ghouls Greener progression 93,8 Ah bon. <rire> on a toujours pas fini chez lui en fait. Bah attendez, j'arrive. Mais du coup, je suis que avec Anaïs. Attends, j'arrive. <rire> ah oui. Hein il est 22h. Everest. Ah, on va dans la forêt. Faction Greener. Mais faut pas les tuer, justement. Oh non, il y a des chiens ici. Faut pas Obligé de les attaquer. Hein, si t'attaques pas. Oh, un mode. Yeah, mode. Je suis passé sous le décor? Ouh. Ok, les ennemis, ok! The unit while it the Il y a écrit 1, ça veut pas dire qu'il y un Mais j'ai pas compris ce que tu veux L'accélérateur des récolter des, euh, des sources d'énergie et les mettre dans le. d'énergie. Il y, y, y a des trucs d'énergie qui traînent partout. Quoi. Ouais, mais il faut, faut tuer les monsieur qui. Sans ça, nous interrompent. Ah, d'accord, es voilà. es ah, en... en... bah, on est en la pire On interrompu. Parce qu'ils viennent un peu en sans discontinuité. Bah, oui. Continuer. Mais ils n'ont pas de discontinuité non plus, ils sont continus, ils ne sont pas discrets. Bah, non, Et nous, est ils tous, seront bah, ils, ne non, ils ne sont pas discrets, donc ils sont continus. Ah, on est tous discrets. Il y a du monde en ville. Ça, c'est sûr, on aurait bien Ah, il y avait ça. un truc en haut, j'ai l'impression. Ah, bah merci, le volt. Ah non, il y a des chiens <rire> Mais qu'est-ce que c'est contre les chiens comme tu les ouais, les, les, les araignées, mais non, le monde animal il a pas grand chose. Euh... Pas beaucoup d'amis avec toi. Hein. Oh mais ils sont combien Non mais ils sont infinis hein. Mais oui, ah oui, as mais, mais ils il arrivent as par grappe de, de 15 là. Oh 15 c'est que là. 10 tout plus. En fait quand non, on, on ramasse bien, le hein. power cell on peut utiliser que le pistolet. Non, si tu, change, si tu changes d'arme et que ouais, tu, tu prends l'arme lourde, ça, ça lâche le porcelle en fait. Oh, il y a du monde derrière to Bah ton arme principale, c'est pas une arme lourde Ah bon une arme lourde ça Il voilà. descend de la colline en se cas sur la figure Il descend de la colline en se cas sur la figure. Oh, donc, euh... Encore un mode. Oula! Protect the unit while it extracts the artifact. Y'en a combien? Deux! Ah non, deux! Pourquoi on en active? Un, actif un <rire> artifact a été located. Okay. The excavator has run out of power. FIND a les mecs ils sont niveau 4 maintenant, ça rigole plus. Oh C'était quoi ça Ouh en a où lance-roquettes j'ai l'impression Wow C'est sûr que c'est pas les grenades sur toi qui explosent Il Y a des ah, grenades C'était un truc de gros bourrin quoi Alors j'ai vu des gens euh, mettre des grenades donc euh... Des ah. grenades Les grenades ça existe hein. D'accord Je étonné aussi. Oh, Je vais mourir ah j'ai bah pas assez d'énergie de... Moi je suis tout seul Je vais aider ça Ouais ça va tu tiens Si vous voyez l'énergie je suis preneur euh, Pas vu, pas vu, pas vu Oh wow yeah. ah. Euh, je crois que je suis un peu tout seul là derrière. Oh putain, il a l'air lui. Où ça Attendez-moi, s'il vous plaît, les gens. Je vous ai tout. On est au, au point, point e. Bon, moi je veux pas. Pour changer. <rire> je sens de l'ironie dans ta voix, Seb. <rire> oh non, mais je tirais jusqu'ici. Avant. Ah bon Ouais, Quand t'as pas encore fait de corps à corps Non mais c'est si, mais à un moment j'ai tiré Ah oui, d'accord, à un moment Pas on... bah dans cette un mission, dit. On est d'accord Ouais, à un moment t'as tiré C'est où la suite ah. Par contre, j'ai pas ah, de je suis tout envie. seul Quoi Euh. Ah oui, je vois ça un artefact a été localisé. Procisez à dig site. Terminé avec des éliminations furtives. Je viens de faire une élimination furtive. Oh là là, ça crame. Ouais, je l'ai. Je crois que je suis en train de coûter très cher. Ouais. Oh, merde oui. J'aurais pas dû m'avancer. Je suis qu'il wow, y a une proficienne euh... Ça va être compliqué Et on est sûr de la difficulté de la mission là C'est pour... Ah ouais c'est Je sais plus qu'il y avait marqué J'ai besoin de, de récupérer Ça sert à rien de les battre là Ça sert à rien euh... Ils vont euh, Moi par exemple il pas de. Ouais. Comment ça à être chaud quand même hein le but est au niveau 11 il ce qu'elle combien de temps comme ça je sais pas c'est pour moi qui ai eu la mission niveau 12 au moins on gagne des ouais, ah, il va, ben va falloir qu'elle soigner ouais. un peu parce que là elle est en train de prendre cher elle hein. ah, a trop il y en a trop chez moi il y en a trop ils sont tous de mon côté j'arrive hein. je vais juste donner l'extracteur il ah, y a un bouclier, je peux pas passer à travers C'est bien mien Normalement ah, C'est con, il y a l'ennemi qui s'en est servi Wow, j'ai l'impression que ça vient derrière bah, Je peux les faire tomber mais ça va pas moi, hein. Ben Je suis juste derrière Seb il est passé devant moi sans se retourner. Oui, mais bah, il y avait du feu, hein Vite, <rire> 0 4h 30 nuit. Non. Wow. Nous, euh, là, il est où le A Laïs franchère, Seb a pris cher, Mathieu mais a, oui, a pris cher. Oui, il a cette mission. J'ai pris cher, donc il a pris cher, donc j'ai repris cher. Il est donc... quelle heure à force. Bah c'est que surtout il n'y a non, pas de fin donc j'ai l'impression je pense qu'il faudra qu'on s'arrête à un moment de... ou un autre euh, par nous-mêmes oui, oui, mais hein. bah comment si on, on peut s'arrêter Mais faut aller au truc vert fait. sur la map Et bah allons au truc vert truc vert mais... Mais... Moi j'ai oh. pas de truc vert Dans la mini-map ah. Bah vas-y allez, il se guide Ah bah, on je si. tout de suis Non, on creuse pas, je cherche pas Non, pas envie Voilà Évidemment, je suis tombé dans un trou. Évidemment, c'est bon, personne derrière toi. Mathieu, c'est bon. Vous allez pas me sauter. Il s'est coincé dans un. Qu'est-ce que tu te. Comment tu te coince, toi Bah, j'ai sauté. Bah, j'ai sauté. On attend d'autres joueurs 2 sur 3. Et bah, qu'est-ce que. Non. en tout cas, on a gagné. Drouille, t'as un Ça rapporte un peu d'XP. En tout Ah... Êtes-vous sûr de vouloir vendre Êtes-vous vraiment sûr de vouloir vendre Nous vous résumons votre vente. Êtes-vous sûr de vouloir vendre ah, Mais comme tout vous est... Veuillez confirmer votre vente.